a suscité un homme devant sa face et j'ai pu maintenant It was too far. It was really too far, like seven hours. Je m'appelle Madame Judith Lucinda. Je viens des Etats-Unis. Je viens des Etats-Unis. The one should come to see. J'attendais cette occasion, et aujourd'hui c'est arrivé. Les enseignements c'est tellement formidable, c'est tellement bien. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin. Comme Jésus se mettait en chemin. Incroyable. Jésus, Jésus dit Je suis lui le lui chemin. Said, the way. Mais la Bible nous dit Il se met aussi en. Hein? Dis à ton prochain Mets-toi en chemin. Tell your neighbor, put yourself on the way. Tu souffres parce que tu n'es pas en chemin. You are suffering because you are not in the way. Tu es dans la jungle. You are in the jungle. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi tous les rêves que tu fais, tu te vois dans le dans la jungle. That's why all the dreams that you dream, you see yourself in the jungle. Vous êtes nombreux ici. You are many here. Vous voyez toujours dans la jungle dans vos rêves. You see in the in your dream. Et je te vois dans ton rêve. And I'm you in your tu entends les sons des oiseaux. You Des oiseaux de nuit. The of the night. Tu entends les sons des bêtes, des loups. You see the voice of a beast. Tu vis ces cauchemars là, ça fait you longtemps. This for long ago. Lève ta main là où tu es. Lève-toi. Voilà. Qui est encore? Lève-toi. Qui encore Rise up. Lève-toi. Lève-toi. Lève Lève-toi. Stand toi up. Lève-toi aussi. Rise up. Je vais sécher ce rêve là maintenant même. I will dry this dream dry Vous out. allez sortir de la forêt. Cette forêt là, je ne sais pas si c'est la forêt amazonienne. Vous serez libérés maintenant même. Vous serez Mettez votre main droite sur la tête. Mettez votre main droite sur la tête. Et fermez les yeux. Seulement ceux qui sont debout puisqu'ils se sont reconnus dans ce que je viens de dire c'est pourquoi je vous accorde cette minute de grâce là il y a un prayer. ange qui va vous toucher tout de suite là où vous êtes je ne serai pas responsable de ce qui va arriver dans votre we veille, we vie maintenant même parce que ce, ce n'est pas happen. moi qui le fais C'est le ciel qui décide de no vous délivrer Et il va vous, vous mettre en chemin Tout de suite Vous allez sortir de cet inconnu là you will come out of that jungle. Au nom puissant de Jésus Christ ah. Il doit sortir de l'inconnu Protocole, aidez là-bas Chez J.P. Macan, c'est toujours comme ça On ne sait pas où on va Mais tout ce que nous savons, nous sommes dans le chemin we don't know where Qui we're est going, Jésus but de Nazareth Je vous ai dit, si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de paniquer ici Tout peut arriver ici Sauf la mort, anything can happen. Only death. Sauf la mort, only death. Et tout ce qui est négatif. And everything that is negative. Les any tout kind Le positif peut arriver positive Des guérisons extraordinaires. Extraordinary healing can happen. Satan quitte la tête Satan de ces enfants de Dieu. Maintenant, now, sort, come out. Tout yes. now. Sort. Come out. La puissance de Dieu. Amène-moi celui-là. Ça c'est la puissance de this Dieu. Amène-le-moi ici. C'est la puissance de Dieu, ça. Watch this, watch this, watch this. Somebody watch this. Look at it. Somebody watch this. That is the power of God. Tu <zn 'a> sors de <noise> oh, cet inconnu là. Out, Satan. come out, go. <smart noise> c'est un animal ici. A beast in there. Je vais te montrer que je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis le lion de Je suis le lion de lion de Je suis The name of Jesus Christ, Come out in Jesus' Mighty name. name of Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes. Rasha. <laughs> in the mighty Jesus name went. of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. <laughs> <laughs> <laughs> by fire, by the blood. By fire, by the blood. By fire, by the blood. By fire, by fire, by the blood. Can can the fire? Fire, fire, fire. Jésus. Fire! Fire! Aucun démon, no aucune force du mal, no ne saura résister can be able to resist. à la puissance qui agit en cet endroit. Et Ici, c'est l'adresse du ciel? Oh C'est Jésus qui est roi en cet endroit. This is part of heaven that Jesus is the King here. Acclamons le Seigneur. You can clap your hand for the Lord. Madame, tiens. Regardez ce qui se passe là. Look what is happening here. Ah, nous sommes en train de secouer les démons maintenant même. We are shaking the demons. Ça va. Qu'est-ce que tu as senti là-bas quand j'ai pris J'ai une oppression là Une oppression ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tu es libre my belly. Tu ne verras plus ces rêves là maléfiques you will see those again. Au nom de Jésus In Jesus name. Sois libre, complètement to be delivered, be set free. Complètement je dis be set free, completely. Complètement be set free. Complètement Au nom de Jésus Au nom de <rire> Jésus Jésus Baba! Ah. Oui. Baba! Oh. Sortez d'elle! Comment on fait? Oui. Sortez, sortez, sortez, sortez! Sortez, je dis! What is it? Quelqu'un dit merci Jésus. Merci Jésus. Oh, acclame plus fort que ça. Le sourire est revenu ses elle. J'ai fini. J'ai détruit ta force. I destroy your strength. Maintenant même. Right now, in Jesus Jesus name. Je t'arrête. Et je te condamne. I condemn you in Jesus' name. Sous la barre de la croix de Jésus-Christ Jesus de Nazareth. Et voilà. Tu es fini. You are done. Et les souffles entrent en toi tout de suite. The breath enter you right now. Et fasse sortir cette chose qui est à l'intérieur. And bring the thing that is of you. Mm, vous Voyez comment elle pique. C'est l'homme fort qui est en elle. Right C'est ça. C'est cet homme là qui l'a condamné. is man that her body. Un mari de nuit. A Là, là <coughs> you are Yahweh, Alpha and Omega. A beautiful girl like this, mais elle est possédée. But she's possessed. Elle est possédée. She's possessed. Regardez la beauté là. Look at this beauty. Elle est possédée. But she's possessed. Elle est possédée. She's possessed. Elle ne peut pas vivre sa vie. Elle vit la vie des autres. She lives the life of others. Parce qu'il n'y a pas un démon là-bas. Because there is not only one demon. Là, il y en a plusieurs. There are many demons. la Nous allons lui donner la leçon de vie tout de suite. You give Ici, right si on ne fait jamais de cadeaux aux démons. Here we don't give, give si, gifts to the si fais un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. If we give you a gift c'est un cadeau qu'on appelle le sang de Jésus. Regarde, regarde, regarde. Elle Jesus. est petite, mais puissante. Fort. She's amenez mais elle est powerful. Vous voyez ça? Look oh, Macanze, aujourd'hui tu as du boulot. Amenez-la ici. Regardez. Look at this. Il y a des tatouages. The il y a des chaînes. Ah. Attention, ah. ne la fais pas tomber, sinon elle va se faire mal. Déposez tous moi, tous moi, tous moi, tous moi. Portez bassin, voilà. Ah, vous êtes qui? Who are you? Combien vous êtes? How many are you? Une petite fille en plus. You hein? are a small girl like this. Vous êtes combien ici? How many are you? Hein? Combien vous êtes là? How many are you here, in this buddy? chante. Quelle chante. Il même Il chante. Il chante. Il Ça chante. Hey. Jehovah <t 'en> <t 'en> <toi, t 'en> chante. Il chante. Il chante. Il chante. Il chante. Il chante. démon chante. chante. Il Tu dois chanter You Christian, you need to sing in truth, in the spirit. Otherwise, you and demon, you are the same. la <laughs> la, qui Oh, J'ai fait ma Quel boulot aujourd'hui? J'ai fait ma Which job have you started today? Yeah. we here? J'ai pas encore chauffé. Est-ce que moi j'ai forcé les quand je vais commander aux démons de sortir, on va faire quoi? When to come out, what will we do? Parce qu'il y en a un qui se cachent là, là, là. là. Because there are some that are hiding. Je le vois, ça me regarde comme ça. Il y a même qui, qui tremble là. Some even are shaking je vais right essayer now. de passer un peu à côté ici. Oh! My Vous God. voyez? Oh. Vous voyez ça? Do you see? <mets> Mais ils étaient là là, toi tu ne le les voyais pas Tu ne voyais pas Même they, elle we, même à côté they, ne voyait we, rien you could not Mais il y avait un danger là à tes côtés Toi tu ne voyais pas ça ah, Cela veut dire que dans la vie là vous faites très attention Les gens avec qui tu manges Les gens avec qui tu marches même who, avec who celui ou celle que tu dors avec. And people who you sleep with. Toi, tu crois que tu dors avec une belle créature. En réalité, c'est pas ça. La femme croit qu'il qu dort avec un prince charmant. En réalité, c'est un you... prince méchant. Regardez. Regardez là-bas, là-bas, là-bas. Il y a une autre là-bas. Ici, il y en a plusieurs là, là plusieurs là. Look at this. There. Plus je m'approche, plus le danger contre les démons, ici il y en a encore là. More, um, coming, il, y en a, il y en a plusieurs ici, il y en a plusieurs ici. Il a de Jésus. on de Jésus. Hey. Voyez. An hey. well, uh, toi là, il y avait le danger là. Ah. <laughs> <rires> elle est entourée de dangers celle-là Même toi aussi tu es en danger Derrière toi il y avait un danger you, Regarde, regarde danger. elle pleure Elle pleure Elle pleure Elle me montre du doigt Fire à gauche Fire! Fire! Là derrière là c'est le serpent là. Regardez, regardez, regardez Ça c'est le serpent c'est un esprit de séduction là-bas derrière là. Ça, ça séduit les hommes. Il ne faut pas imaginer. Oh les hommes Marie, attention. Fire hey, mon Dieu hey, Fire. In Jesus' name. Manifestez-vous. Manifestez-vous. Fire. Fire. Come out. Come on. Au nom de Jesus. Amen la moi. Il y a du travail, beaucoup de travail ici Ici aussi il y en a Fire, fire Ouf <coughs> Go, Satan amène la moi Ça bring les to me. Amen, aussi. Fire, Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Fire! Fire! Tu as Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Aussi, <laughs> toi, you are of fire! Fire! Mm -hmm. Je suis fort Toi tu es fort Moi Toi tu es qui eh. Qui es-tu eh. Tu es qui eh. Où are you? Qui es-tu Je sais pas Tu sais pas hmm? Si tu sais La forêt Tu es la forêt Vous entendez Brush that. Tu vas partir où Je pars Je cours Tu pars où Je suis fort Tu n'es pas fort eh. Tu es détruit aujourd'hui Je suis Tu es lié aujourd'hui suis... Fire What Fire! Yeah. Jesus' name. Yeah. My friend. You yeah. free. Who are you? Yeah. Who are you? Yeah. Who are you? Tu suis en train de me tuer. Dis depuis hier. Je suis en train de me tuer. Dis mon fils the prayer of the man of God is destroying him. C'est notre princesse. C'est notre princesse. Toi tu. Je fais de la princesse. C'est notre reine. Toi tu. Elle doit manger avec les grands de ce monde. Un bon. Elle doit manger avec les grands de ce monde. Princesse. Princesse. Préparée dans le monde des ténèbres. Toi tu es qui? Ah es-tu? Je suis, je suis. Tu sais, tu sais que je suis. Je sais qui tu es. Dis-leur you know alors. You know who <laughs> I am. Dis-leur qui tu es. <laughs> tell them who you are. Moi je sais et ils ne savent pas. Me I know you. Dis-leur toi-même. Tell them. Tell them. Sirène des eaux. You mermaid spirit. <laughs> Esprit de séduction. spirit of seduction. <laughs> C'est ça. C'est ça qui séduit les, les autorités de ce monde. C'est ici aussi, c'est ici aussi là. Elle veut fuir, elle veut fuir. Viens ici. Ici. Pourquoi tu la fatigues? Pourquoi tu la fatigues? Hey! Pourquoi tu la fatigues? Pourquoi tu la fatigues? Pourquoi tu la fatigues? Pourquoi tu la fatigues? What are you making her suffer? Hey! <laughs> Sors d'elle, tout de suite. Come out of her. Ça parle la langue aussi. Dimon is speaking in tongue. Ça parle la langue. Dimon is speaking in tongue. Fire! Fire. Why? Wow. Wow. Why? And Jesus serious battle going on. acclamez pour Jésus je vous ai dit you, ce que vous allez voir ici ça va vous dépasser ne fouillez pas you, soyons là see, do not run away. que personne ne fouille parce que ce soir là this evening, le diable qui est en toi va te dire sors d'ici vite ne l'obéis pas. Tu obéis. vas sentir dans ton cœur quelque chose qui te dit: Sors d'ici. Ce n'est pas ta place, come out sors d'ici. Si tu sens ça, ne sors pas. If you feel that don't come out, Il veut aller te tuer dehors. You want to go and kill you tu after. entends ce que je dis? Relève-moi seul. Je vais you vous know. expliquer maintenant. I will to you, uh, Quel est le mystère qui se passe ici? What is the mystery that is happening here? Il y en a d'autres Qui recevront bel et bien leur délivrance will receive their deliverance, Mais il y en a d'autres qui ne les recevront pas but some they will not receive their deliverance. Pour une simple bonne raison For a only one good reason. Si vous devenez un avec les démons Il ne faut jamais espérer la délivrance, à la délivrance. Do you Amen Amen, Amen. Mais si vous êtes captif ou captive, If you are captive Jésus viendra vous délivrer. Jesus and set you free. Et ça, la différence. That is the si vous devenez un avec les diables, If you one with the devil, vous êtes devenus les diables. You a devil. Et votre mission, c'est de voler, égorger, et, et détruire. And Avec qui tu marches? Who are you walking with? Avec qui tu manges? Who are you eating with? Sachez-le que les mauvaises compagnies finissent toujours par corrompre les bonnes. Mais... You need to know the bad company corrupt the good one. Qui est ton ami? Who is your friend? Tu dis c'est mon ami d'enfance. You say this is my friend from childhood. C'est mon ami. It's my friend. On se connaît depuis l'enfance. Hein? We we Est-ce que tu la connais vraiment? Do you know her really? Relève celle-là. Reçois la grâce, ma fille. Receive la grâce. Yeah. Come. Comment tu t'appelles Louise Louise. Her name is Louise. Tu viens d'où Toulouse. De Toulouse oui. Tu es marié? Non, je vis avec quelqu'un Tu vis avec quelqu'un Tu vis avec un péché living in Vous n'êtes pas marié. Vous... vous couchez ensemble you Comme si vous étiez mariée like you were vous ne vous culpabilisez pas Si, je lui ai dit Tu lui as dit je Il lui ai a dit, dit quoi? Trop oui. de conditions, le notaire, les. Voilà. Le notaire, les biens, machin, finalement, j'ai dit, je ne veux plus. Il faut casser le relation sexuelle. J'ai rapports sexuels. J'ai cassé. Il faut casser. Sinon, les démons-là qui sont sortis vont revenir fois 7 Rentre dans ta chaise, tu es libre. Go inside down, you are free. Continue à lire. Nous allons expliquer la parole de Dieu. Continue to read. We're going to explain the word of God. Un seul verset nous a conduit jusqu'ici. One verse have guided Même us here. Même pas un verset entier. Hein Ça c'est puissant. It is powerful. Si tu es dans une église, if you are in a church, il n'y a pas ces choses dans ton église. There are no these things in your church. So, come out. Sors de cette église là. Come out of church. Est-ce que je parle à quelqu'un? talking to somebody? Dans ton église. In your church. Si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, pour libérer les captifs, c'est que vous êtes tous sous les liens. That commençant all of you are À commencer par les pasteurs, jusqu'au dernier. From the pastor to the Tout last le monde est lié All of you Vous parlez seulement des versets Mais ces versets-là ne se manifestent jamais you dans votre vie the Est-ce est que je parle à quelqu'un J'ai cité le nom d'une église ici oh. L'église de Jésus-Christ C'est l'église où le Saint-Esprit Se manifeste avec a puissance the et force Si nous croyons que nous sommes l'église de Jésus Christ, nous devons croire que l'Esprit du Christ habite en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes l'État? temple du Saint Esprit. The Bible says, Don't you know that you are the temple Et que le de Dieu habite en vous. That the Spirit of God lived in you. Arrêtons de nous voiler la face. Let us stop veiling our face. <laughs> Ça sert à rien. It does not mean anything. Nous serons démasqués tôt ou tard. We will be on mask later. Si je suis un escroc, je serai démasqué. If I'm a fake pastor, I will be revealed. Si je suis un faux pasteur, je serai démasqué. If I'm tard. Mais ce n'est pas parce que les journalistes du monde ont dit quelque chose contre moi Que vous allez dire que je suis démasqué Celui qui démasque c'est le Saint-Esprit Et ce n'est pas le journaliste du monde Vous devez toujours savoir que le diable est un menteur You don't know that the devil is a liar. Beaucoup même parmi vous, vous avez été victime de mensonges Et les gens qui sont dans votre entourage ont cru à ces mensonges-là Plusieurs vous payent le prix à cause des mensonges de Et certaines personnes Qui vous ont fait passer pour une prostituée Ou pour un voleur Or a thief. Pour un menteur, un liar. soit disant que tu avais pris l'argent de ceci, de cela. Mais en réalité, one, vous êtes innocent. In reality, soit disant innocent. que tu avais volé le mari d'autrui. En réalité, tu ne l'as pas fait. Reality, you didn't do it. Et cela pèse sur toi. C'est le mensonge du diable. N'accepte jamais une accusation contre quelqu'un. Donc, accusation against somebody. Il si, n'y a pas de preuve. If there is no the proof, there's no evidence. You can put your hand, Acclamez plus fort que ça. Si je, je vole, If a steel, on doit me prendre la main dans le sac. You need to catch me hand in the bag. Mais s'il n'y a pas de preuves, If there is no evidence, et qu'on vous dit. Ce Jipi Makanzu là est un magicien Mais c'est lui qui te dit ça Il n'a qu'à te montrer la magie She là Est-ce qu'on peut acclamer pour oui. Jésus Moi je vous montre mon Dieu Me, Je prêche un Dieu vivant Mes paroles sont toujours accompagnées de signes et de My word, with the signs and wonders. Si dans cette église-là, il n'y a pas de prodiges, il no n'y a pas de signes, il n'y no a pas de miracles no miracle. qui témoignent la présence du Saint-Esprit, sortez. Come out. Il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. He says, I will not leave you alone. Vous irez annoncer la bonne nouvelle. Mais vous ne serez jamais seul. Je serai moi-même avec vous. I will be me with you. Pourquoi Why? Parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Lui-même est esprit. Il est dans ce corps qu'on appelle le corps de Christ. Qu'on appelle l'église so de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre ne vous y trompez pas Le corps sans esprit C'est un cadavre Est-ce que je me fais comprendre Le corps sans esprit c'est un Quelqu'un n'est pas d'accord Justement. corps Somebody you are not right, Mais réfléchis okay, toi-même okay, Si on enlève ton esprit Tu n'es plus humain spirit, no Tu deviens mort a dead Alors une église Sans l'esprit de Dieu oh, C'est une, une église morte C'est C'est vrai C'est vrai C'est vrai L'esprit c'est lui qui donne Le sens au corps Le spirit c'est lui body. qui permet à notre corps de faire des mouvements L'esprit permet à notre corps de réfléchir L'esprit nous permet, permet à ce corps de parler He our body to speak, De marcher, to walk, de s'asseoir, de se faire entendre C'est l'esprit dans le corps in the body. My God. Acclamé pour Jésus Acclamé pour Jésus The body. Sans esprit, c'est un corps qui ne peut parler. C'est comme un ballon qui n'a plus d'air. Quelqu'un m'entend? Olivier. Olivier. Olivier. C'est ton mari. It's your husband. Viens. Come. Oh, Akam, Akam pour Jésus! My God Il est où? Your husband? Il est à Lyon. Il est à Lyon? Il fait quoi? What he je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je ne sais life. pas, je ne lui parle pas. Tu ne lui parles pas? Pourquoi? I don't talk to him. Parce qu'on est séparés. Vous êtes séparés? Tu es sûr que est... vous êtes séparés? Parce are que you lui, sure c'est Bouddha et moi, c'est Dieu, donc. Lui c'est Bouddha et moi c'est Dieu, donc ça colle. Lui c'est Bouddha, toi c'est Dieu. He ouais. Buddha, I the living God. Mais tu croyais que vous êtes séparés, mais moi j'ai vu Olivier ici. C'est pourquoi j'ai appelé so Olivier. L'esprit voit les esprits. Hallelujah. <rires> elle est étonnée, elle est paniquée. Surprise toi tu crois vraiment que quelqu'un qui vit avec Bouddha tu crois qu'une telle personne tu peux blaguer avec <fuss> quitte-la tout de suite je dis quitte-la je dis quitte-la tout de suite je dis quitte-la tout de suite je commande-la maintenant je commande-la maintenant je commande maintenant je maintenant Oh, pour Jésus Vous voyez, Olivier, c'est de lui là dont je parlais. Il était là. Si pendant que je parle, il m'attaquait. Christ. Vous ne savez pas ce que nous vivons ici you don't know what we are going here. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, je pouvais déjà déposer les micros depuis longtemps. Vous croyez que c'est un travail comme ça On work, peut blaguer avec work ça work. ici Tous ces esprits qui sont là m'attaquent. Je suis combattu maintenant même. S'il y a des enfants de Dieu qui m'aiment prier pour moi pendant que je prêche. enfants de Dieu qui m'aiment prier pour moi pendant que je prêche. Intercédez pour moi. Intercede for me. Dans votre cœur. In your heart. J'ai besoin d'un intercesseur ici. I need an intercessor. Ce que moi j'ai vu ici, vous ne savez pas. What I'm going through, you don't know. Si ce n'était pas le Saint Esprit. If it's not the Holy bah, il Spirit. il peut te faire mal. It can do you evil. Il peut te tuer. It can kill you. That's right, my God. l'église sans le Saint-Esprit est une église morte a church without the Holy Spirit is a dead church vous pouvez toujours faire sortir toutes sortes de versets que vous avez dans la tête mais ce ne sont que des paroles en l'air vain celui qui accompagne ces paroles-là n'est pas là. Tu ne peux rien faire. Un cadavre. A dead body. Dis à ton prochain. Tell tu as never. besoin du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Tu as dit tu ne nous abandonneras jamais. You say you will no forsake us. Tu ne nous délaisseras point. No nous sommes plus que vainqueurs. Car le Saint-Esprit est avec nous. The Holy is with Aucun us. malheur ne nous arrivera. No Aucun flûte ne nous atteindra. Nous sommes place. plus que vainqueurs. Quelqu'un dit nous sommes plus que vainqueurs. Say we are more than Amen. Le monde connaîtra les dieux d'Israël. Les puissances des ténèbres sauront que nous sommes envoyés par le Dieu vivant. Laisse-la venir vers moi. Viens, madame. Woman, madame. Down she go. Clap your hand for the Lord. Clap your hand for the Lord. Tu ne peux pas. Vous ne pas de Jésus de Nazareth. You talk about Jesus si l'Esprit de Jésus n'est pas avec toi. que je parle à quelqu'un. La parole de Dieu n'est pas la parole de l'homme. L'évangile du Christ n'est pas l'évangile de l'homme. C'est la the gospel mission of que Dieu a donnée à son fils unique Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui est censé de continuer la mission de Jésus. He is the one that doit le the faire selon l'ordre qui vient du ciel. Et non des, des hommes. hommes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Madame, regarde-moi. Madame, look at me. Ici. Here. Viens vers moi. Come Quelqu'un va me dire pourquoi il souffle. Somebody will tell me why he Mais toi aussi tu as le souffle. You also have a Souffle qu'on voit. Souffle, Le souffle c'est l'esprit. Ce qui est en toi là. Si c'est Dieu. If it's God, quand tu offres. When you do, Le monde verra Dieu. The world see God. Oh, acclamez Jésus. C'est fini, tu es libre. Elle est libre. Acclamez le Seigneur Tu as bien fait de vivre seul sans le Bouddha. It is good to stay alone without the Buddha. Être seul. Qui mal alone accompagné. And to be followed with evil. Sinon il allait te manger un jour. Otherwise es would have eaten you. Avec one day. Mais il mange toujours avec toi. It's Quand tu dors, we... tu le vois dans tes rêves. You sleep, you see him in your Il fait de toi ce qu'il veut dans tes rêves what he Et Tu dis que tu dreams. es chrétien And you say you are a Mais Christian. non Si tu es chrétien Tu dois démontrer au monde dans la puissance de ton Dieu If you are you need to to the Ce you qui vous manque C'est l'esprit du Christ En vous L'esprit le de Jésus de Nazareth, Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un Chacun a son temps Moïse a eu son he temps Élie he il he a, a eu son temps mais c'était tous des hommes Né d'un père, d'une mère. Le Dieu qui avait utilisé Moïse, the, il n'a pas de commencement no et il n'a pas de fin. No Le Dieu qui a utilisé Élie, il n'a pas de commencement no et il n'a pas de fin. No Mais Moïse avait un commencement et a Moïse a eu sa fin. Élie yeah. yeah. yeah. avait un commencement yeah. Yeah. et Élie aussi a connu yeah. sa fin. Yeah. Yeah. Yeah. Mais Jésus de Nazareth yeah. yeah. yeah. n'a pas de commencement. Yeah. Yeah. Yeah. Il n'a pas de fin. La Bible dit, il est le même. Hier, yeah. aujourd'hui. Si tu es en Christ Jésus, aucun démon ne saura t'arrêter. Aucune puissance du mal ne saura te troubler. Tu seras, un, tu deviens un trouble dans le monde de ténèbres. Partout où tu passeras, le monde de ténèbres saura que la lumière est entrée en cet endroit. Si on parle contre toi, c'est que toi, tu es grand. Les grands ne parlera jamais contre les petits. Leur vie, vie même, n est le... il n'est même pas là. Tu ne connais même there. pas. You don't even know Mais them. eux, ils te connaissent. But they know you. Pourquoi? Why? Parce qu'ils te voient au sommet. C'est simple. Jésus dit vous êtes une ville sur la montagne une lumière pour éclairer le monde c'est pourquoi la lumière ne parle jamais contre les ténèbres au contraire il a besoin des ténèbres pour manifester sa gloire et sa puissance mais les ténèbres n'aiment pas la lumière, no light, les ténèbres peuvent être forts. les ténèbres peuvent engloutir tout un pays, mais si seulement une petite lumière vient au But milieu des ténèbres, les ténèbres disparaissent. Est-ce que je parle à quelqu'un oh. sa volonté est que tu sois la lumière. Il veut que tu brilles au milieu du ténèbre. Je dis, il veut que tu brilles au milieu du ténèbre. Il veut que tu brilles au milieu du ténèbre. Il, il, il va te donner sa puissance. Tu vas dominer au milieu du ténèbre. Le diable te fuira. Les démon te fuiront. Les maladies te fuiront. Au nom de... jésus name. <applaudissements> My God. Mais à une seule condition, asseyons-nous. Écoutez reason, la condition. Listen the Continuons condition. la lecture. Let us continue the reading. Écoutons la condition. Comme Jésus se mettait en chemin. Comme Jésus se mettait en chemin. Première condition c'est le chemin. First condition is the way. Amen. Première condition c'est le. Sure. Sur First quel chemin tu way. te trouves? Which way do you find yourself? Plusieurs personnes. Soit disant qu'il est chrétien a lot of people, so they are Mais il a plusieurs chemins But they have many ways. Mais tu as combien de jambes mon ami How many legs do you carry? Tu as combien de jambes How many legs do you carry? Tu vis comme chrétien you live as a Mais en dehors de l'église Tu as aussi un copain Mais mon ami, un copain là Ma fille, le copain fait quoi dans ta vie Le copain fait quoi dans ta vie on peut pas caresser le péché. You cannot play with the sin. Même si c'est lui qui paye ta maison. Even though he's the one who pay your faut rent. Faut mieux dormir dehors et entrer au ciel. Better enter sleep outside and enter heaven. Oh parce que tu n'as pas de papiers en Europe. Because you do not have a stay in Europe. C'est déjà la terre ramassée. This old woman have catch you. Et c'est elle qui te nourrit. And he, she's feeding you. Ah, jeune homme. Oh, young man. Elle a 52 ans, 54 ans. She's is 52, 54 years. Toi. You. Tu n'as pas encore atteint 5, 4, 30 ans. You, you don't even have a 30 years. Et tu years. vas être logé dans la maison de ta maman si c'est ta grand mère. And you will live in the house of your mother or even your grandmother. <laughs> <laughs> <laughs> est-ce que je parle à quelqu'un <laughs> <laughs> j'ai montré les doigts à quelqu'un hein? yeah. je ne peux que parler mais je un homme sûr de là oh je n'ai pas de papier I I mais tout ceci so si on a dormi dehors mm. on n'avait pas de papier we also, we sleep on avait dormi dehors mais comme Dieu n'abandonne jamais siens. quelqu'un no nous a ramassé un jour children, Amen. think about that Vaut mieux dormir dehors. It's better to sleep outside. Ma fille. My daughter. Faut mieux dormir dehors. Better to sleep outside. Et ne pas rater le ciel. And no, don't miss heaven. Hallelujah. Même si on dit que je suis magicien, mais c'est un even bon magicien. Even though they say yeah. I am a magician, des I'm, a du magician. I'm giving the advice Hallelujah. of heaven. Hallelujah. Hey! cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice the of the de Dieu vous And serez justifiés yes. vous serez justifiés vous deviendrez justifier. fort you become strong. hallelujah comme le roc Amen. like the rock aucun fléau ne vous écrasera no case will break you aucune vague ne vous détruira no wave will destroy si you vous devenez le roc les vagues viendront frapper votre vie mais vous resterez ferme Il n'y a pas de chemin un pied dedans un pied dehors ça n'existe pas one leg outside It work tu sors de l'église. Tu cours vite là-bas, Barbès. Tu vas faire quoi, Barbès? You, you run to Barbès. What are you Tu passes ton temps là-bas, à Château Rouge. Mais l'homme là que tu as là, tu sais très bien que c'est un mari d'autrui. Il appartient à quelqu'un d'autre. The man autre. you carry, you know, is the husband of somebody. He to somebody else. Leave him alone. Quelqu'un a réussi sa parole. Quelqu'un est délivré. Quelqu'un est délivré. Alléluia. Il te donne les démons he is giving you demons il est un mari de nuit. he is a spirit husband il vient chez toi. he came in the daytime he came chez the femme. oh my god he did. even he cannot Mais come because he needs to sleep nuit, with his wife but in the night he is with his wife in the bed de là. he came out of there Comment je ne sais pas How? I don't know. Il se retrouve dans ta chambre And he find in your Et toi room. tu crois que tu étais en train de rêver you, you think you are Et dans ton rêve là in your dream, Tu es en train de faire Avec ce tout homme là you are doing with this man. Hey! Et toi tu crois que c'est un rêve And you, you think it's Ce n'est pas un rêve it's not a dream. Oh acclamez pour Jésus Christ Quelqu'un, my God C'est un mari de nuit. It is a spirit husband. Savez, moi j'ai toujours dit. You know, Il est impossible. It is not possible de partager le cœur. To share a heart. That's right Menaga. Impossible. It's not possible. Il y a qu'un seul cœur. There is only one heart. That's right. Les hommes qui ont deux femmes, trois femmes, quatre femmes, c'est Oh, laissez moi vous dire la vérité. Let me tell you the truth. Des sorciers. They are witches and wizards. Yeah. On était là-bas tous We were there, all On a vécu des choses We went through De l'autre côté C'est là où j'ai réalisé, J'ai compris que non Il est impossible And then I De vivre avec deux femmes to be with two women. Tu aimeras l'une Tu love haïras l'autre Oh acclamez pour Jésus-Christ Est-ce que je parle à quelqu'un c'est pourquoi vous allez remarquer. That's why you notice. Tu veux sortir de là. You want to come tu out veux there. le quitter. You want to Mais go tu n'arrives pas. From you cannot. Il t'a bloqué dans la sorcellerie. Oh, acclame Quelqu'un est en train d'être délivré ici même. My Lord. Mais je te parle, non? I'm talking. Parce que j'ai mal vu te parler. Parce que quand to toucher to ce point-là, tu, tu n'es pas d'accord avec moi. Touch this area, Parce qu'il a no, bloqué okay, ton cœur. Aujourd'hui, tu seras débloqué. Oh, acclam, my lord! Today you will be set free. Lève seulement ta main. Lift up your hands. Non, pas tout le monde. <laughs> Celle-là. Not everybody. The one I'm talking. La concernée. Lève-toi là où tu es ah, comme Lève, ça que je travaille. Stand up where you are. Lève-toi, Sema. Stand toi. Lève-toi. Lève-toi. Stand up where you are. Lève-toi, toi qui es concerné. Lève-toi. If you are concerned, stand up. Vous êtes captive. On vous a capturé. You are in captivity. Et vous êtes tombé They have captured dans le piège. And you have fell into the trap. Écoutez-moi très bien. Ne parlez good. jamais Sil contre quelqu'un ici. Regardez. Look, Nous les hommes là, We men, Tu vois ma fille, comment tu es belle? You see Le jour où il t'a vu là, the t'a visé, he'll jusqu'à ce que je vais la voir. You see, until I will catch her. Et quand il t'a eu, il t'a capturé. And he you. My God. Maintenant sors qu'on te vois. Now come out, si la main you. de Dieu ne te vient pas en aide la main de Dieu ne te vient pas n'as si la main de Dieu pas vrai, vrai. Oh la main Jésus <applaudissements> Maintenant mettez la main dans votre cœur. Mettez seulement la main sur votre cœur. Lay your hand, upon your heart. Lay your hand upon your heart. Tu veux sortir de là? You want tu veux to come out? vraiment? You want to come out? Jésus veut vous sauver aujourd'hui. Jesus Vaut mieux être seul qu'aller en enfer. Vous comprenez? You Vaut mieux être seul. Vous ne méritez pas l'enfer. Vous avez été piégé. You were a trap. Laissez le Saint-Esprit vous libérer maintenant même. Demandez pardon à Dieu dans votre cœur. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus cette vie-là. Père, au nom de Jésus, Father, in the name of Jesus, délivre tes enfants. Qu'ils sortent de ces pièges-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez de ces pièges. Come out of this trap. In Jesus name. In the name of Jesus. Quelqu'un dit, la puissance de Dieu. Ça c'est un lien, ça. Is a right there. Ça c'est un lien, ça. Is a ça c'est un lien. This is a Look at this. Watch this. Ça, ça c'est un lien. Somebody watch this. This is a bondage. See the body moving under the power of C'est comme ça qu'elle a été lisse. Le serpent est en elle. This is how she was trapped. The Regardez. snake that is in her. Maintenant même, sortelle. Now come out of her right de now, sortelle. I say, come out, sortelle. Come out of her, sortelle. Come out of her. De Regardez de comment de ça de bouge. Look her body, how she's moving. Ça c'est le serpent. This Après is the snake sort. right there. In the name of Jesus Christ, sortelle. Au Come out of her, sortelle. Come out of her. Sodel. Sodel. My God, watch this. Watch this. mighty just wise. Jesus mighty name. Come out. Come out of her. Ah! No might say Go, come out. Go. Quelqu'un acclame le Seigneur. Si le Saint-Esprit est en vous, s'il habite votre cœur, vous in your heart. ne pourrez jamais et vous ne saurez jamais, vous ne saurez accomplir jamais, jamais, jamais, vous ne saurez accomplir les œuvres du diable. Vous ne pourrez jamais accomplir le the du diable, la volonté du diable. La volonté du diable n'est pas pour vous. The will of the devil is Parce not for que you. celui qui habite en vous the one that in you est plus grand, is more greater il est plus puissant is more powerful que celui qui est dans le monde Nous sommes dans le chemin, on a compris Un are seul the chemin, pas un pied dehors, okay? un seul chemin, c'est Jésus Jesus. Marcher avec Christ et Jésus, Walk with Jesus Christ, et non avec quelqu'un d'autre. Ta pensée, taught, doit être fixée sur Jésus Christ. You need to be straight to ça Jesus Christ. vous lirez ça dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset and 1. You will read it in Hebrews Écrivez chapter 2, verse 1. 12, Écrivez seulement. 12, verset 1. Amen. Tu dois fixer le regard sur Christ. Lui seul qui va te donner la foi, qui va perfectionner ta foi. To position your tu as besoin de cette foi-là pour vivre. You need this to go on. Un seul chemin. C'est la première condition. That's the first condition. Nous continuons. Let us continue. Un homme a couru. Un homme court vers Jésus. Et se jetant à genoux devant lui. il se à genoux devant Jésus. Bon maître, lui demanda-t-il. Attends. Deuxième condition. Second condition. Non seulement être dans le chemin avec Christ. Being on the way with Christ. Mais But running towards Auprès de Jésus. Near, next to Jesus, towards Jesus, La Bible dit, cherchez-moi comme vous cherchez l'argent. Like Plusieurs vous venez à l'église. Mais vous ne mettez jamais Jésus en première position dans votre vie. place. Si aujourd'hui je suis capable de faire ce que vous voyez ici C'est parce doing. que j'ai pris le temps d'avaler la vérité J'ai étudié la vérité J'ai observé the la vérité C'est pourquoi truth. vous me voyez chaque fois je donne des versets sans regarder dans la Bible that's Parce que j'ai pris mon temps de manger Bible. Bible. la parole because de Dieu Et c'est cette parole qui est entrée en moi Qui se manifeste aujourd'hui Avec efficacité et puissance efficacy and power. Mangez la parole de Dieu d'abord C'est ce qu'explique eh, Matthieu chapitre 6 verset 31 That is what the Matthew chapter Cherchez d'abord le royaume des cieux C'est la parole de Dieu That is the word of God. Et cette parole vous rendra libre Courez vers la parole Cherchez-le comme vous cherchez l'argent like Pourquoi money? vous ne mettez pas la parole de Dieu en première position well, don't you put the word Vous God mettez l'argent en première position put money on the first Vous place. mettez les hommes en première position vous place. mettez les femmes à première position. Mettez Jésus Christ put dans votre vie. Courez. Run. Courez avec persévérance la Bible. Vers Christ. Perseverance. Sur le deuxième point. That is the premier point, point c'est quoi first point le chemin Et deuxième to point c'est quoi second to run towards jesus. courir vers qui Continuons, troisième point. Continue. Third point bon maître lui demanda-t-il il appela jésus bon maître he called jesus good master troisième point, point. c'est honorer dieu amen, amen. you will honor God. hallelujah amen, amen. La Bible dit dans 1 Samuel. Samuel J'honorerai ceux qui m'honorent. Je mépriserai ceux qui m'honne. Mépriserai so ceux qui Honore Dieu. Honor Est-ce que je parle à quelqu'un? <applaudissements> Josué dit ceci. Joshua says this. Moi. Me. Et ma maison Et ma household. Nous servirons le. We shall serve the Lord Acclame Jésus si tu le crois Notez bien ce point là You have to write down these points I'm calling Honore Dieu honor Toute your God. personne qui honore Dieu Every person that honors his God. Dieu se fera à lui. God will make himself known by him. But if you honor God. If you honor God. God will honor you in the eyes the of angels, demons, Demons. The spirit of death. God will elevate you above everything. When God honors. Regardez comment il a honoré son fils Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Or, la Bible dit, nous sommes les membres du corps de... Christ. Si nous honorons Dieu, comme Jésus a honoré son père, donc nous lui appartenons. Nous sommes son corps. Alors la parole qu'il a dit pour son fils Jésus, cette parole nous concerne également. S'il si a élevé Jésus au-dessus de tout, il est normal qu'il t'élève au-dessus de tout. Troisième point, c'est honorer Christ. Quatrième point, is to honor Quatrième point, c'est to honor Jesus. Quatrième point, Que to je faire Quatrième point, la vie éternelle Quatrième point, Quatrième point, is to honor Jesus. Quatrième point, to honor Quatrième to Quatrième Continue. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne point d Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu, tu, point. tu ne déroberas point. diras point de faux témoignages. Tu ne point de faux tu ne feras tort à personne. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. ton père et ta mère. Il lui répondit. Il lui répondit. Maître. J'ai observé toutes ces choses. Tout ce que tu dis là, moi, je les ai observées Dès ma jeunesse. Oh, depuis mon enfance même. Jésus l'ayant regardé. Jésus va le regarder avec a... un cœur d'amour. Les mains. Et lui dit. Il lui dit. Il te manque une chose. Il te manque une seule chose. Donc tu as tout fait. Donc tu as vraiment tout fait. Tu as, oh tu es vraiment brillant. You brillant you are a brilliant. Mm, Tu as honoré Dieu. Tu as fait beaucoup de choses. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Mais une seule chose te manque. But one thing is missing. Mon enfant. Il n'y a qu'une seule chose. tu es presque à la porte du ciel. Écoutez la to chose. Enter the gate of mm -hmm. Va, Va. Vends tout ce que tu as. Vends toi-même, vends-le. Go and sell everything that you carry. Eh. Donne-le aux pauvres. Maintenant, quand tu vas vendre. When it, Prends tous ces intérêts-là. Commence à partager aux pauvres et, et tu écoute, auras un trésor dans le ciel. Et au ciel, même tu auras les oh, trésors. quelqu'un est délivré à Clam pour Non seulement, non seulement, tu vas entrer au ciel. You will enter heaven, Mais par-dessus tout, tu auras un trésor. Not only that, above all, Regarde la him. réaction du, du, du fils. See the reaction of the son. « Puis viens et suis-moi. »« Viens et suis-moi. »« Mais affligé de cette parole... »« Affligé, attristé... » Cet homme en alla lui qui voulait le, le royaume des cieux, on lui donne la condition, au lieu qu'il se réjouisse, c'est comme si tu vas dans un bureau, tu veux demander le boulot, on dit nous t'acceptons, mais à une seule condition, va déposer la lettre de démission là où tu es, et viens commencer le boulot ici, lui il est triste. Oh mais moi je voulais garder les deux boulots. Oh, I wanted to garder les deux jobs. Égoïste. Dis Somebody say égoïste. Abandonne tout. Quatrième point. Pour Christ. To follow Jesus Christ. Tu ne dois pas suivre Christ. You cannot follow Christ. Et garder ta vieille nature. And keep your nature. Je m'arrête là. Oh, acclame, acclame Jésus Christ. Quelle parole, quel enseignement, quelle bénédiction. Que toute la gloire soit rendue à Jésus.